Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On a vu la dernière fois dans la vidéo consacrée aux annexes de Mist of Pandaria, on avait vu le règne de Lei Shen, hein, partie 1 et dans la partie 2, bah, la fin du règne de Shen. Donc ça avait beaucoup tourné autour de Shen. Je rappelle d'ailleurs que concernant euh, Shen le personnage, son histoire du coup est arrêtée puisqu'on avait vu la mort lors de, du carnage sur Uldum. Et bien Shen on en reparlera évidemment dans la vidéo sur Mist of Pandaria. Mais après la chaîne, eh bien, il y a eu euh, pas mal, on en avait parlé, il y a eu pas mal de dynasties Mogu qui se sont euh, succédées. Alors, il n'y a pas un listing parfait, mais malgré ce, qu pourrait, euh, ce que l'on pourrait penser, eh bien, en fait... Il y a quand même certaines dynasties qui sont évoquées. On a de, on a quand même des noms. Euh, et ça, c'est super intéressant puisque du coup, on n'a pas toutes les dynasties. Je préfère le dire. On n'a pas l'ordre des dynasties, même si je vous ai mis la enfin, on vous a mis la dynastie Lay avec Evanessor évidemment. Euh, n'hésitez pas d'ailleurs encore une fois. Hein, description. Allez le suivre sur ses réseaux sociaux. Il m'a beaucoup aidé pour la vidéo, euh, bah, pour toutes les vidéos sur Mop et la vidéo qui arrive sur Mistop en Donc, euh, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou euh, sur ses réseaux et le suivre, etc. Euh, en attendant donc. On a commencé par la dynastie Lei, qui au final, il euh, n'y bah, a que lui, hein, c'est Lei Shen. Mais les autres d'ailleurs on ne sait même pas vraiment si la dynastie s'appelle vraiment Lei. Mais bon, vu que c'est Lei Shen, on a gardé euh, le terme Lei. Par contre les autres ce sont des dynasties qui ont vraiment existé. Donc on a la dynastie Wei, la dynastie Wei, la dynastie Qiang, ou Xiang, la dynastie Shen, la dynastie Dojan et la dynastie Guolai. Alors ce qui est très intéressant avec euh, ces dynasties, je vais vous évoquer deux. Euh, je vais vous en évoquer une ou deux, mais en fait. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plein d'empereurs vont se succéder, les uns après les autres. Les Mogus, en plus, bah, c'est des êtres qui, grâce à la ont redécouvert, enfin, ont pu vaincre la malédiction, la, la malédiction de la chair, donc ils vivent longtemps. Mais en plus de ça, il bah, y a des traîtrises, un petit peu dans, comme l'Empire le, romain ou certaines dynasties un peu instables. On a parfois des trahisons, etc. Et au final, eh bien, chaque dynastie a un impact différent euh, sur la société euh, Mogu et, la, tout simplement, la société, euh, l'Empire Mogu. Parce que c'est pas que les Mogus, c'est aussi bah, les races qui sont inféodées aux Mogus. Et au final, aucune dynastie n'arrivera à atteindre l'âge d'or de Leichen. Shen. Lei Shen a fait tellement de son vivant que c'est très dur pour un empereur d'égaler hein, le, le premier empereur des Mogus. Ce qui est intéressant quand même, c'est que chaque dynastie va à peu près graver sa patte, on va dire, euh, graver euh, l'histoire de sa patte. Et notamment, eh bien, on a par exemple la dynastie Wei. Euh, attention à ne pas confondre avec la Wei, la Wei, avec... Euh, tout simplement des accords, des droits donnés aux esclaves, un peu plus de droits donnés aux esclaves, notamment l'accès à la lecture, et c'est notamment Tsaoway, donc ou Wei, vous, comme vous préférez, si c'est Wei la prononciation pour le coup là j'en suis sûr, c'est le seul empereur qui par exemple est glorifié par les Pandaren. Il a une statue à son, à son effigie, c'est dans la vallée, non c'est pas la vallée des 80, c'est tout simplement la forêt de Jade, nord-est, il y a une statue de Wei, euh, empereur justement qui euh, bah, avait donné, probablement été l'empereur le, euh, le plus proche des esclaves, sans pour autant leur, leur enlever euh, le, leur euh, grade d'esclave, mais on va dire plus humain, entre guillemets, dans son traitement euh, des esclaves. Et par exemple, il y a aussi euh, la dynastie d'Ojane qui est particulièrement bien connue et que vous pouvez voir dans les quêtes de Krasarang sur Mist of Pandaria, puisque euh, la dynastie d'Ojani, alors eux c'est l'inverse, hein, c'est des gros bourrins, mais alors euh, des sacrés bœufs, puisque bah, ils sont connus pour avoir notamment euh, lancé les plans d'invasion et de conquête euh, de Krassarang, et notamment euh, lancé tout simplement euh, l'anéantissement complet hein, et la tentative, euh, la tentative de génocide, hein, purement et simplement, euh, des Sorocs. Vous savez, ces, ces, ces espèces d'hommes lézards euh, de Pandari. Et au final, euh, les Sorocs qui ont été, je le rappelle, en plus créés par les Mogu. Donc ils ont, euh, ils ont tout détruit, poussé les Sorocs vers le sud, vers Krassarang. Et je rappelle aussi, c'est une anecdote qui a été un peu oubliée, mais vous avez notamment cette patte que j'évoquais dans l'histoire qui est retenue. Pourquoi La vallée des 80 vents, vous vous dites, ah bah c'est joli, c'est la vallée des quatre vents. La vallée des quatre vents, ça fait partie de la région de Krasarang. Et en fait, avant, c'était une jungle. La vallée des quatre vents. Et pourquoi c'est plus une jungle, la vallée des 80 vents D'où le fait que c'est une vallée, maintenant justement, la vallée des quatre vents, parce que avant c'était une jungle, donc les arbres retenaient le vent, maintenant, bah plus du tout, donc c'est le bordel. Et ben bah, en fait, la vallée des 80 le principe... C'est que les Mogu ont fait une déforestation massive pour empêcher les Sorok d'avoir des abris, d'avoir des caches, de pouvoir tendre des embuscades aux Mogu. Donc en fait la vallée des quatre vents c'est un grand chantier, parce que imaginez que c'est une région de haut donc l'échelle n'est pas respectée, mais imaginez que c'est en fait probablement l'un des plus grands chantiers Mogu de déforestation, on peut imaginer le nombre d'esclaves qui sont morts dans ces travaux d'ailleurs pour pouvoir justement euh, empêcher tout simplement les Sorok de se cacher. Donc c'est vraiment un plan de taré, c'est là où vous voyez le côté bœuf de cette dynastie. Et on retient encore ça de cette dynastie, et faites les quêtes de Krasarang et de la Vallée des ans, vous verrez, c'est extrêmement intéressant. Donc voilà, il y a pas mal de dynasties qui se sont succédées, tout ça euh, dans un espace euh, de temps assez réduit, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, je reviendrai, je reviendrai à la fin, mais du coup, on a pas mal de dynasties qui se sont succédées, de manière euh, longue, malgré tout, ça reste long, bien sûr, C'est pas, on parle, on parle de milliers d'années. Donc... Beaucoup d'empereurs de, différents mais celui qui va nous intéresser particulièrement, c'est Lao Fe. Alors par exemple, Lao Fe, on ne connaît pas sa dynastie, hein, on pourrait partir du principe que c'est la dynastie Lao, mais euh, bah, on ne sait pas. Et c'est un, un, un empereur particulièrement brutal. Hein. Je vous ai parlé des, des, des Dojan, je vous ai parlé des Dojani, je vous ai parlé euh, de Tsao Wei. Là pour le coup, c'est vraiment, même pour le standard Mogu c'est une brutasse, hein, c'est un bourrin, et il est notamment connu pour sa tyrannie et son traitement cruel à l'égard des esclaves. Donc, complètement à l'inverse de, de Tsao Wei que je vous ai pris en exemple tout à l'heure. Euh, par exemple, il séparait les familles au moindre trouble pour éviter euh, le, le plus de rébellions possible. Et sa grande particularité, hein, sa spécificité à, celui, à ce cher Lao au c'est d'envoyer même des enfants, hein, Ça, ses prédécesseurs ne le faisaient pas, mais envoyer des enfants sur le mur, hein, sur les chines du serpent, pour euh, contenir les euh, lors des cycles mentides, pour contenir la menace mentite tous les 100 ans. Sympa, euh, l'ambiance évidemment était euh, parfaite et ça c'est quand même quelque chose qui va... Euh, qui va rester dans les têtes puisqu'on va avoir tout simplement un personnage qui va sortir du lot c'est tout simplement une famille même une famille partie parmi tant d'autres qui vont faire les frais de la brutalité de, du règne de lao Fé. un maître brasseur pandaren du nom de kang qui faisait euh, bah, jusqu'à jusqu'à une certaine période faisait profil bas euh, était un maître brasseur donc c'est quelqu'un qui faisait de la bière hein, et il essayait d'apporter voilà, un petit peu de réconfort dans les familles, euh, dans les familles des autres Pandarennes. Je rappelle que les pandarènes sont des esclaves euh, parmi d'autres races des Mogu et de l'Empire Mogu. Notamment, du coup, à essayer d'apporter de, voilà, de, de, de, un peu d'alcool, un peu de réconfort, euh, euh, buvez avec modération évidemment, mais essayer d'apporter un peu de réconfort aux familles d'esclaves pandarènes et pour une broutille, alors on n'a pas les éléments, mais son fils que vous voyez euh, au-dessus, alors c'est pas vraiment eux, hein, c'est une représentation artistique bien sûr, mais euh, son fils du coup, euh, Shailun, a été envoyé au mur, hein, on sait pas vraiment, mais apparemment c'était vraiment pas grand chose, peut-être qu'il a peut-être qu'en courant, en s'amusant, il a, il a percuté un garde, enfin... C'est un exemple parmi d'autres, on ne sait pas trop. Mais du coup, pour cet acte, eh bien, euh, il va être envoyé au mur, euh, servant chez coup contre les Mantides, alors que ce n'est encore qu'un enfant. Donc ça, c'est quelque chose qui va euh, évidemment avoir des petits problèmes, notamment bah, la mère de Shailun, la femme de Kang, qui va tout simplement essayer de s'interposer, hein, de protéger son enfant en essayant de, de, de négocier avec les gardes. Et euh, bah on imagine voilà, la, la, la, meur, la mère en, en pleurs qui essaye de, de, de protéger son enfant. Et en résistant, hein, elle fait acte de résistance, même si c'est plus euh, par des gémissements et autres. Bah, elle résiste malgré tout. Et du coup, les soldats de l'Empire l'abattent euh, sous les yeux de Kang. Et ça, c'est quand même quelque chose euh, qui est un, un traumatisme, on peut imaginer, assez profond. Son fils qui va être envoyé au mur. Et à cette époque, euh, le mur, euh, comment dire, c'est... Quand vous êtes un enfant et que vous affrontez et que vous revivez Starship Troopers, euh, ça finit mal. Généralement ça finit mal. Donc l'espérance de vie des esclaves envoyés sur le mur, c'est pas pour rien que les mogu les envoient sur le mur, quoi. Ça, ça permet de faire le tri. Donc euh, et là maintenant sa femme meurt sous ses yeux. C'est quelque chose de. de c'est un choc. C'est un véritable choc. Hein. Le mot traumatisme, je pense, qu'il n'est pas du tout euh, abusé. Et au final. Il va, il va perdre toute sa famille sachant que c'est même pas terminé, hein, dans son malheur ça continue, puisque euh, pour l'exemple, pour justement le quartier, etc., pour, pour montrer l'exemple, et eh bien euh, sa maison va également être brûlée, incendiée avec du coup tous les souvenirs de, de sa femme et de son, et de son fils c'est quelque chose qui va Faire vriller bien sûr Kang hein, puisqu'il va sombrer totalement dans le désespoir avec la, la perte de son fils et, et, et, la, et la mort de, de, de sa femme. Sachant que ce qui est assez intéress enfin, intéressant, le mot est peut-être un petit peu dur, mais ce qui est intéressant c'est qu'on ne sait pas ce qu'il en est du sort de, de Shang Lun. Kang n'aura jamais aucune nouvelle euh, de son fils, donc euh, il est clairement... Il y a de grandes chances que le fils soit mort. Je vois pas le fils survivre. Et l'histoire n'a pas retenu de, de nouveautés sur le fils. Donc il y a de très grandes chances que le fils soit mort. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas. Et au final, il va, euh, Kang va finalement se reprendre après un temps où il sombre un petit peu dans la dépression. puisque il va finalement se reprendre et se dire que c'est pas comme ça que sa femme et son fils aimeraient le voir. Et il va essayer de tâcher d'honorer tout simplement la, la mémoire de sa famille. Et il se rend compte aussi que son cas est ce qu'il... Et l'un des facteurs on va dire de, de changement c'est aussi que son cas est très loin d'être isolé. Kang c'est qu'un pandaren parmi tant d'autres où eh bien des familles sont arrachées, des enfants sont envoyés sur le mur, des femmes sont tuées, des, des, des maris sont tués donc Kang est loin d'être le seul et c'est à ce moment là où il va avoir on va dire un, une réflexion intérieure, une réflexion profonde sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que justement les mogu ont besoin d'infliger une telle souffrance Pourquoi laofe a besoin de, de d'infliger autant de souffrance à son peuple, autant de malheur. Et ça, c'est quelque chose sur lequel Kang va avoir une, vraiment une, un déclic, une révélation. Puisqu'il va se rendre compte à ce moment-là qu'en fait, ces démonstrations de force, elles sont brutales, elles sont là pour faire des exemples, et au final, c'est justement une forme de maquillage. Alors, comment ça En fait, tout simplement, ça sert à maquiller des faiblesses. À savoir, notamment, que le système de l'Empire Mogu, le système Mogu, est tout simplement basé sur une dépendance absolue sur les esclaves. C'est-à-dire que sans esclaves, l'empire Mogu ne peut pas tourner correctement. Il n'aura pas la main d'œuvre, il n'aura pas la chair à canon, il n'aura pas les messagers, il n'aura pas les, administra... enfin, les administrés. il n'aura pas de. Enfin, sans les esclaves, l'empire Mogu s'effondre, puisque l'empire Mogu est basi... ba... enfin, bâti, pardon, est basé sur les esclaves. C'est d'ailleurs un des points culturels qu'on avait évoqué dans la différence entre les Andalari et les Mogu. Les Andalari, eux, ne veulent pas justement euh, être, se reposer autant sur des esclaves. Et d'ailleurs, ils trouvent ça barbare en plus, mais il y a d'autres raisons. Et au final, il se dit que justement, si je les esclaves sortaient de l'équation, l'Empire Mogu s'effondrerait. Et c'est là où justement, il va avoir un petit déclic. C'est qu'il sait que les Pandarennes n'ont pas le droit aux armes. Si jamais Kang est trouvé avec une arme, à ce moment-là, il sera tué avant même d'avoir pu changer les choses. Ce qui fait qu'il va transformer ce, ce code pénal, ces lois Mogu, que je le rappelle, ont été notamment, la plupart ont été euh, mises, ont été... Euh, c'est aussi un grand législateur à la base, Lei hein, Shen, hein, donc euh, tout, ces, tout ce système aussi a été mis en place par les Shen et ses, et ses successeurs. Et donc, Kang va se servir de son propre corps. Pandaren, c'est vrai qu'on a tendance à rigoler, tout ça, tout ça, c'est des pandas, ça fait des roues, ah, c'est mignon mais un panda, un pandarène, c'est un ursidé. C'est un furlbox, hein, tout simplement. Hein. C'est les furlbox de, de, de Pandari. Et du coup, un pandarène, bah, c'est un putain d'ours, en fait. C'est costaud, un ours. Très musclé. Donc, justement, Kang va se servir de son propre corps et essayer de le fortifier pour en faire une véritable arme. Et c'est ainsi, justement, n'ayant pas accès aux armes, qu'il s'entraîne aux arts martiaux, hein, ce qu'on appelle les arts martiaux, donc euh, pour éviter les soupçons des mogus, pour éviter euh, d'être arrêté ou, ou au pire tué, il camoufle ce style de combat justement en forme de danse en fait, en forme de danse rituelle, ce qui rappelle énormément bien sûr la capoeira, hein, la capoeira qui était, euh, fait, euh, pro, qui était euh, justement un système de danse arts martiaux euh, euh, brésilien, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas d'Amérique du Sud, c'est principalement brésilien, mais peut-être pas que brésilien, j'ai pas à vérifier. Euh, mais n'hésitez pas dans les commentaires. Un style, du coup, euh, un style d'art martial justement mêlant force physique, mais pas que, aussi adresse, avec l'utilisation notamment euh, des paumes et des pattes arrière pour justement pouvoir euh, frapper de manière euh, très, frapper de manière chirurgicale, hein, avoir une une analyse critique des points faibles de son adversaire, taper très vite et très fort à un endroit. Pour justement désarçonner un petit peu son adversaire sachant qu'évidemment hein, s'il s'entraîne dans ce genre de cas c'est pour fracasser des mecs qui ont une peau de pierre des hein, mogu donc il va euh, justement essayer de voir un petit peu les points faibles de, de, de l'anatomie mogu et c'est ce qui va découler tout simplement de la création du premier moine de l'histoire kang est le premier moine de l'histoire et suite à sa longue formation il va justement encore une fois réveiller un petit peu son, son, son propre corps il va démontrer sa maîtrise à d'autres esclaves. Les esclaves, alors c'est il y a la fameuse légende où il affronte 100 esclaves à main nue et euh, aucun n'arrive, ne parvient à le toucher. Et ça, ça va justement époustoufler par sa maîtrise de son propre corps et des arts martiaux, eh bien, euh, et, et même son esprit, ça, ça, son esprit dans tous les sens du terme, sa manière de parler, sa manière de, de réfléchir, de penser le monde, c'est quelque chose qui va, euh, qui va profondément époustoufler les, la population d'esclaves. Et certains vont commencer à partager ses idéaux et même euh, vouloir apprendre, en fait, euh, cette curiosité intellectuelle, cette curiosité d'apprendre un petit peu comment il a réussi à devenir comme ça et vouloir faire un peu de même et suivre, suivre ce, ce, ce, ce leader, je dirais, euh, charismatique. Et du coup, Kang va prendre des disciples et va leur enseigner justement son, son art, hein, tout simplement, son art martial, ou ses arts martiaux. Et c'est ainsi que va naître, hein, que, que naquit la voix du moine. C'est pas un ordre spécifique, c'est vraiment juste la voix du moine, pour le moment. Donc des centaines d'esclaves vont se joindre à Kang, à tel point, il euh, y a une telle, euh, une telle influence que ça commence même à éveiller des soupçons. Et pour éviter justement qu'il y ait des problèmes et d'attirer trop l'attention des mogus, eh bien, euh, face à cette agitation, les moines vont justement être forcés de bouger euh, des zones, on va dire, un peu plus euh, urbaines, et d'aller euh, bah, plutôt dans des régions rurales, avec notamment euh, le fait de se cacher dans les hautes montagnes de Kunlai pour pouvoir justement échapper à leurs oppresseurs. Parce que au départ, c'est juste des soupçons, ça commence à, à, à suivre avec de l'agitation, et ensuite, il y a carrément bah, des, des, des gardes armés qui vont commencer à, à, à s'opposer. Donc... Et ses disciples partent s'exiler dans les montagnes. Ce qui est assez intéressant parce qu'au final, si on regarde l'histoire des pandarènes, très souvent c'est une race qui vit euh, sur les versants des montagnes, on va dire, ou dans les vallées proches des montagnes. Et dans les moments de grands problèmes, hein, de grand trouble, quand les chiennes est venu, etc., là, ils vont dans la haute montagne, là où, normalement, la vie est très dure, la vie est difficile, le climat est, est, est, très, euh, est très, très sec, très froid, etc. Donc, c'est très compliqué de survivre. Hein, la vie est plus difficile euh, dans, ses, dans, ses, dans les hauteurs. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que dans les moments de besoin, les rennes justement, prennent de la hauteur euh, au sens propre comme vous figurez. Et ce qui est intéressant c'est que bah, les mogu justement ne s'imaginent même pas ils voient tellement les pandarènes comme des faibles et autres qu'ils n'imaginent à aucun moment il y a déjà probablement dans l'histoire eu des esclaves qui fuient etc et l'espérance de vie dans les montagnes est très très faible donc à aucun moment ils pensaient justement ils s'attendaient à ce que les moines survivent dans un milieu qui leur était aussi hostile donc ça c'est intéressant parce que là où les oppresseurs euh, n'avaient pas anticipé ce, ce système en fait les, les, les moines comme ils ont fortifié ça fait partie justement de cette voie du moine qui est très exigeante envers le corps et l'esprit et eh bien les moines vont réussir à survivre dans les hauteurs et ça c'est quelque chose de très important le contrôle de leur de leurs enfin le contrôle de leur corps justement permet hein, aux moines de survivre et justement dans les rigueurs de ce climat et eh bien, euh, ils essayent, voilà, de, de, de voir un petit peu, de se déployer dans les montagnes, de voir plein de choses, etc., dans, dans, dans leurs différents rituels, et eh bien, à un moment donné, en fait, ils vont bâtir un temple, justement, pour accueillir les nouveaux élèves, parce qu'il y en a d'autres qui, du coup, euh, euh, grimpent dans les montagnes pour essayer de rejoindre la légende Kang, qui commence à naître, et ce qui est intéressant, c'est que Kang, dans, sa dans ses propres pérégrinations, eh bien, il va découvrir un trésor qui est tout simplement inestimable, et que vous voyez ici, évidemment, il s'agit de Shuen. Et eh oui, Shuen qu'on avait vu, ou Xuen, pour ceux qui le Prononce comme ça, mais c'est le X se prononce chou donc chouen euh, qui était toujours, je le rappelle, maintenu captif dans les montagnes depuis la défaite face à l'aïshen, et c'est ce que j'essayais de vous dire avant. Une autre période où les pandarennes avait pris de la hauteur, et au final, eh bien, Chouen euh, avait été tout simplement enfermé dans les montagnes, et il avait été un peu laissé de côté, hein. les dynasties se sont, euh, se sont succédées les unes après les autres, et on en a un petit peu oublié la présence de Chouen, de, de toute façon il était enfermé, donc au final, eh bien, Kang arrive à le délivrer et à le libérer. Je rappelle, hein, dans les montagnes de Kunlai Et ce qui est intéressant, c'est que justement, en libérant Chouen, l'astre vénérable Chouen, le, le tigre blanc, eh bien... Euh, il y a cette reconnaissance bien sûr de Shuen envers les pandarènes, et il va du coup rejoindre Kang et son temple. Et sous l'enseignement de Shuen, eh bien, hein, qui je le rappelle a cette connexion avec la vie et autres, eh bien ils vont apprendre à contrôler ce qu'on appelle le Qi ou le Chi. C'est-à-dire le pouvoir de l'esprit de la vie. Et c'est là où ce qui va être important, c'est que déjà ils ont renforcé leurs muscles, leurs forces et leur concentration. Mais en plus de ça, eh bien, maintenant il va avoir un contrôle sur un élément, hein, qui est tout simplement l'élément de la vie. Et ça, ça va être très important. Parce que cette force intérieure, elle se présente en, en, en chaque individu et elle s'exprime par notamment le calme. Donc, ce sont des combattants, mais qui ont un calme intérieur qui leur permet d'accéder, d'ouvrir une porte vers le, psy, enfin, dire le psychisme, tout simplement vers l'élément de la vie et de pouvoir canaliser, malaxer cette force pour pouvoir s'en servir euh, en tant qu'arme. Donc, vraiment transformer leur corps et leur esprit en une arme. Et ça, c'est très intéressant. En plus de ça, bah, Shuen va leur, va leur apprendre une partie de leur histoire et autres hein, de, de, de, des légendes du passé. Et suite à la formation de Shuen, eh bien, les moines se sentent enfin prêts. Ils vont beaucoup, ils vont beaucoup étudier auprès de, auprès de, de l'astre vénérable. Et ils, vont maintenant, ils se sentent maintenant prêts pour l'épreuve qui les attend. Et c'est pas n'importe quelle, euh, quelle, quelle pierre qui est dressée face à eux, puisqu'il s'agit tout simplement de renverser l'Empire Mogu. Et c'est dans les caveaux Mogu que le premier sang va être versé, que les pandarennes vont frapper les premiers, puisque dans les, caveux, dans les caveaux mogu ils vont tout simplement... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont désactiver la possibilité à un empire de pouvoir faire appel à des forces en grand nombre, à savoir tout simplement désactiver en fait, les moteurs de nalaksha pour éviter que les Mogu fassent appel aux armées vous savez, de, de, de terre cuite, les, les, les armées de pierre Mogu, euh, qui sont stationnées en cas de besoin. Les chaînes en avaient utilisé notamment pour sa conquête d doom Alors, ce qui est intéressant, moi, en travaillant et avec Eva, en travaillant sur sur sur, sur ces sources et sur sur les informations, hein, les sources sont dans la description, je le rappelle. Mais toutes ces informations, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est principalement du chronicles d'ailleurs. Mais comment et même dans dans dans Mistop en arrière, il hein, y a des quêtes là-dessus et bah, le, pre le premier truc qui m'a choqué, mais c'est comment ils savent <rire> Comment les Pandarennes savent pour, euh, pour, pour les moteurs de Nalaksha Et surtout, sur le fait que le moteur de Nalaksha puisse désactiver l'armée la, de terre cuite. Et même, comment savent-ils qu'il y a une armée de terre cuite Alors, je suis sûr que plein d'entre vous vont trouver des excuses. Euh, oui, bah, ils peuvent faire ça, ils peuvent faire ça, ils peuvent faire ça. Parce que ça, c'est à Blizzard de nous le dire. Et pour le coup, bah, c'est vrai que là-dessus, ils ont un peu oublié. Et euh, on pourrait penser... va le, le, les, les, dire, L'excuse la plus simple serait de dire... C'est Chouen, mais... C'est dommage que les scénaristes aient pensé à plein de trucs et n'aient pas pensé à ça, pour le coup. Parce que l'explication était facile à trouver, mais bah, ils l'ont pas fait. Euh, du coup, derrière, justement, inspiré, euh, première victoire militaire pour, euh, pour les Mogu, euh, pour les Mougou, pardon, première victoire militaire pour les Pandarennes. Et euh, ce geste, cette victoire militaire, et ce geste est hautement symbolique, puisque justement les moines gagnent le soutien de la population euh, Pandaren. Hein. Il n'y a pas que les moines dans le, dans, le, dans le gros de la population, il y a des, des, des personnes, des citoyens et des villageois normaux. Et du coup, eh bien, la, les, les Pandarennes vont se dresser, on va dire, vont... Euh, C'est un peu le Robin des Bois de l'époque, Kang, hein, hein, pour eux, euh, Voilà, il se bat pour le peuple, etc. Donc il gagne le soutien de la population pandarennes mais pas que il va euh, tellement être euh, perçu comme brillant et, et, et on va dire celui qui arrive à fracasser à détruire les mogus. ça c'est quelque chose qui résonne chez les Pandaren, mais pas que, c'est chez les autres esclaves aussi. Et la plupart des races oppressées hein, par leur, leur maître esclavagiste vont justement voir en tant que Kang, même si ce n'est pas un des leurs, et bien ils vont, envoie, ils vont le voir un sauveur en fait, tout simplement. Donc chaque race va pouvoir apporter sa contribution à ce grand soulèvement populaire et euh, la dépendance, comme on le disait, aux esclaves va devenir fatale pour l'Empire Mogu. Alors, petit listing, hein, par exemple, Léo que vous voyez, donc les hommes singes, eh bien, ils sont tout simplement, euh, ils sont tout simplement sur, euh, sur une situation où bah, ils sont très à, très à même de pouvoir euh, tendre des embuscades et frapper un petit peu les, les, les différents régiments, les gardes, les stationnements euh, euh, Mogou. On a à côté de ça les augures, les oracles qui peuvent permettre euh, au mouvement populaire d'anticiper grâce aux eaux et à leur pouvoir sur les eaux, de pouvoir anticiper où vont être les mouvements des armées, ce qui est quand même très pratique. Et ceux qui sont restés en interne, on va dire, dans l'Empire Mogu en tant que, que consultant, peuvent aussi envoyer de fausses informations pour... Donc là, c'est vraiment un double effort qui, qui va être très, très intéressant chez les Jinyu, les hommes poissons. Descend qui sont les descendants des Murlocs, hein, je le rappelle aussi. Et à côté de ça, vous avez euh, aussi moi ce, le rôle que j'ai à les Young il n'y a, a pas besoin de dire, Pandaren et Young c'est les deux races les plus fortes en tant qu'esclaves, hein, c'est ceux qui sont euh, les bâtisseurs, généralement, hein, ceux qui vont, euh, qui vont porter les charges très très lourdes, hein, les bêtes de somme, un petit peu de l'Empire. Donc eux, bah, ils prennent les armes et ils fracassent tout. Hein. Les, les, les pandarènes vont quand même aller se tourner vers la voie du moine, alors que les Youngles vont se tourner vers la voie du bœuf. <rire> non, la, la, la voie des, des bourrins, simplement. Et les Grumelots, euh, ce qui moi, j'adore ce rôle pour les Grumelots, c'est tout simplement cette, euh, cette capacité. C'est vraiment pour, pour montrer justement euh, le, la dépendance des Mogu aux esclaves. Vous voyez vraiment avec les Grumelots, qui sont rien du tout, qui je vous rappelle sont des trogues, qui ont des trogues changées, modifiées, pour pouvoir devenir des grumelots par les Mogu, et eh bien cette petite race que, que l'on sous-estime tellement, on se dira c'est des, des moins que rien, tout ça, tout ça, cette petite race va notamment jouer un rôle mais prépondérant, plutôt dans le, le soulèvement euh, de l'Empire et complètement détruire les Mogu de l'intérieur. Mais on va se dire ah bah, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont sapé des endroits, ils ont détruit, ils ont fait des... Non, en fait, l'Empire Mogu est vaste, grand grand territoire je rappelle que la pandarie actuelle n'est qu'un morceau de ce qui qu'était euh, l'Empire Mogu, puisque l'Empire Mogu était plus grand encore. Mais même la pandarie n'est pas à l'échelle, ce sont des grandes zones, des très grandes zones qui mettent des jours, des semaines, voire des mois à, à traverser. Donc en fait, les grumelots ont un rôle de messager au sein de l'Empire Mogu. C'est-à-dire qu'une armée stationnée de, de Mogu vers l'ouest de l'Empire, si on lui envoie, si la capitale lui envoie un ordre, maintenant il y a un soulèvement à l'est, tu dois bouger ou vers le nord, donc tu bouges maintenant vers le nord. Si les, messages, si les messagers transportant ces missives prennent leur temps, changent les ordres, ça chamboule complètement tout l'Empire. Ce qui fait qu'il y a des soulèvements qui, écl qui éclatent, qui explosent un petit peu partout, mais l'armée, elle est envoyée dans une zone, le soulèvement est parti, elle repart dans une zone, il n'y a personne, et c'est là où l'information est... Et vital en fait hein, dans un conflit comme ça. Et c'est là où vous voyez que les Grumelots, en ne faisant rien quasiment, hein, eh bien ils chamboulent complètement tout un empire. Parce qu'il y a des armées, des armées de légionnaires mogu, qui sont là mais qui sont capables complètement d'atomiser la révolte, mais en fait bah, ils sont envoyés à des endroits où il n'y a personne. Et pendant ce temps il bah, y a un soulèvement ailleurs, et ensuite quand ils reviennent il n'y a plus rien, ou ils vont dans un mauvais endroit et ça change complètement tout. J'aime beaucoup vraiment l'exemple le, des, euh, des Grumelots. Sauf qu'au final, eh bien, on, a, on va réussir à libérer de plus en plus d'esclaves et l'armée euh, populaire va, va grandir, énormément grandir. Et le conflit euh, va devenir tout simplement total dans l'Empire. Hein. C'est une véritable guerre civile au sein de l'Empire entre les esclavagistes et les esclaves. Et les Mogous, justement, désemparés, euh, choisissent, décident, hein, sous les ordres de Laofé, décident de se regrouper parce qu'ils euh, bah, ne peuvent pas tenir l'ensemble de, de, de l'Empire, du royaume. C'est impossible. Donc... Plutôt que d'essayer de, de, de protéger un petit peu partout, ils vont se réunir au Val de l'Éternel Printemps, ce qui est encore une fois très symbolique, hein, ça a toujours été l'endroit que les Mogu défendent contre, contre Vence des Marais, et bien ça va devenir le grand bastion, la capitale des Mogu. et tout le monde se... Tout le monde, toutes les forces, toutes les troupes, toutes les, les, les milices, etc. Mogus sont chargés de revenir au Val de l'Éternel Printemps et de défendre cette zone. C'est du coup bah, une grosse perte de territoire pour l'Empire Mogu. Il y a vraiment cette volonté de se barricader. Et Kang, donc c'est une énorme. C'est une ex. C'est une très grande victoire. Jamais les Mogu n'ont autant reculé depuis, euh, depuis Lei Shen, en fait. Enfin, depuis même avant Lei Shen. Donc c'est une énorme victoire pour, pour le peuple opprimé des, des différentes races euh, qui avaient été mises à l'esclavage. Mais le truc c'est que tout le monde y voit une victoire, mais pour Kang lui. Il est un peu plus visionnaire, il sait que ça ne suffira pas en fait. Ça c'est une très bonne victoire mais s'arrêter là ça fait qu un jour les Mogours viendront encore plus forts, préparés cette fois-ci et euh, enfin, gagneront militairement par les armes et de nouveau reconquerront leur, leur ancien territoire et pourront eh bien, remettre en esclavage toutes les races qui se sont libérées. Donc c'est quelque chose qui est très important, il craint un retour de l'Empire évidemment donc c'est l'heure pour lui de sonner la charge et de porter le coup de grâce et de frapper avant que la flamme s'éteigne, hein, que l'élan retombe, l'élan militaire de victoire retombe donc il va y avoir justement cette, cette ultime bataille au cœur de les, du Val de l'Éternel Printemps où les défenseurs en mogu vont, affron vont affronter les différentes races et notamment les moines Pandaren. et c'est là qu'un duel euh, va avoir lieu bien sûr à savoir le duel entre Lao Fé et le dernier empereur euh, Mogu face à Kang, hein, tout simplement le maître des moines, hein, le maître Kang. Et Kang euh, va tout simplement tuer Lao Fé, mais il va également mourir de ses blessures. Donc euh, ce duel va avoir euh, la mort des deux euh, grands protagonistes de l'époque. Et au final, les vainqueurs justement, en plus en voyant leur leader, en voyant leurs dirigeants euh, mourir au combat face, à, face aux, aux oppresseurs, eh bien... Il va y avoir une véritable soif de sang hein, qui va euh, gagner les, différents, euh, les différentes races, euh, s'étant libérées de leur statut d'esclave. Et l'élan héroïque de Kang va surtout inspirer une personne en particulier, un, un grand penseur, et euh, qui était l'un des, des principaux gardes de Kang, hein, l'un de ses bras droits. Le disciple, tout simplement, de celui maintenant qu'on surnomme le disciple de. Enfin, le disciple, enfin, le, le, le maître, le, le point de la première aube, hein, ça c'est le titre de Kang, c'est l'un des titres de Kang, justement, le, le maître, euh, le point de la première aube. Et bien, l'un de ses disciples de ce point de la première aube va justement vouloir honorer la mémoire de son maître, car il sait que lui-même n'aurait pas voulu, n'aurait pas souhaité qu'on tue tous les mogus, et qu'on euh, choisisse en fait d'inverser euh, le rapport euh, dominant-dominé. Ce qu'il veut, c'est tout simplement un équilibre. Et euh, justement maître de cet enseignement des moines à savoir contrôle des émotions l'équilibre dans toute chose et du coup il va tout simplement exiler les survivants mogu et euh, l'empire mogu ça y est est officiellement effondré donc les mogu ils continuent d'être euh, d'être on va dire un peu euh, ils ne vont pas être exilés tous à un même endroit ce qui fait qu'en fait vous allez avoir différents clans mogu qui vont être exilés à un endroit enfin tous vraiment disséminés dans le, aux quatre coins de l'Empire pour éviter que les Mogus puissent facilement se regrouper et relancer une, un assaut et au final ça va plutôt bien fonctionner ce qui fait que on a justement euh, le nouvel Empire l'Empire Pandaren qui va voir le jour hein, d'un Empire des, des ruines, des cendres d'un Empire va naître un nouveau l'Empire Pandaren et c'est ce disciple justement de Kang qui va marquer euh, aussi l'histoire à sa manière c'est Song Song qui va tout simplement en tant que disciple de Kang, servir du. De, bah justement, on va décider du sort des anciens maîtres, mais surtout. Il, va être auparavant. il était avant, euh, au sein des moines, au sein des moines de Chouen, il était tout simplement le gardien du savoir des Pandarènes Et bien euh, maintenant que l'Empire Pandarène euh, est en train de naître, il va, fier de, ce, de ses connaissances, de ce savoir et de son vécu, de son, de son histoire, il va pouvoir devenir tout simplement le premier chroniqueur de l'histoire des Pandarènes Donc il devient le premier chroniqueur du nouvel empire naissant des Pandarènes Et ce qui est... Euh, qui je le rappelle est un, est un empire multiracial hein, puisque au sein de l'empire Pandarène vous avez bah, du coup les Jinyu, les Hozen, euh, les Grumelots, les, les Yongol et d'autres, et j'en passe, même les Virmen hein, au final. Et c'est son travail à Song qui va permettre de démocratiser justement la voix du moine, euh, les, la, la connaissance des astres vénérables, la connaissance des différents, du passé de l'histoire des différentes races et c'est ce qui fait que vous allez avoir notamment et eh bien beaucoup de moines hein. vraiment c'est la démocratisation de la voix du moine qui va euh, qui va se lancer et d'ailleurs au, au final le temple le premier temple qui avait été construit par Kang dans les montagnes de Kunlai si vous le connaissez c'est tout simplement le temple de shuen le temple du tigre blanc c'est ce qui reste justement de cette période et au final pendant ce temps à Zandalar, hein, pendant ce temps à Veracruz, euh, vous avez tout simplement l'Empire euh, Zandalari pardon, qui s'est très difficilement remis, hein, j'en avais parlé dans la précédente vidéo de l'Empire, enfin euh, de la chute, de la destruction d'Uldum et ce qui fait qu'ils euh, ont mis beaucoup de, ils ont mis des centaines d'années à s'en remettre et l'instabilité politique des dynasties mogu avait aussi chacun du coup avait l'alliance des deux empires avait fait que chacun s'était un peu euh, recentré sur lui-même plutôt que de penser ex politique extérieure on était revenu sur de la politique intérieure avec beaucoup de réformes pour essayer de faire en sorte de de, de se reconstruire et eh bien il y avait eu une distanciation qui s'était marquée entre les andalari et les mogu surtout que voilà chez les dynasties mogu certaines ont été plus longues que les autres mais il y avait parfois une grosse instabilité politique avec des assassinats etc donc pour les Andalari, cette distanciation fait que bon, ils ont suivi ça un peu de loin et avec euh, pas mal de recul. Et mais malgré tout, les Andalari n'ont pas oublié les promesses de Leishen, euh, les promesses qui avaient été faites, notamment hein, récupérer certaines terres, certaines terres très fertiles pour l'Empire, notamment au nord de Kunlai. Et euh, la fin de l'Empire Mogu va alarmer Zandalar. Et pendant une, quasiment une centaine d'années, euh, les Andalari euh, se posent des questions. Ils se posent des questions. Que devons-nous faire Comment ça va se passer Et ça c'est très important parce qu'ils veulent revendiquer leur dû. Sauf qu'ils savent pas vraiment comment. Est-ce que c'est par voie diplomatique Reconnaître l'Empire Pandaren à la place de l'Empire Mogu et du coup essayer de, de garder les alliances Ou bien par la force, s'en emparer par la force. Puisqu'on sait qu'il y a toujours un rapport de force entre l'Empire Zandalari et l'Empire Mogu. J'en ai beaucoup parlé dans les précédentes vidéos. Et surtout l'Empire Zandalari est extrêmement euh, hiérarchisé et une très bonne architecture, je parle pas des temples, hein, je parle vraiment de, du point de vue euh, politique, social, etc. Et du coup ce qui est assez intéressant c'est que il va falloir prendre une décision. Vous avez un empereur mais vous avez aussi le conseil Zanchuli. Le conseil Zanchuli, c'est un peu le Conseil des ministres, hein, comme je l'avais déjà évoqué. Et au final au sein de ce Conseil Zanchuli, on va euh, demander conseil à l'armée, on va demander conseil à l'empereur, etc. Au hein, roi de Zandalar, et finalement. Il va y avoir des débats pour savoir est-ce qu'on y va de bonne manière diplomatique, est-ce qu'on y va de manière militaire, si jamais on y va de manière militaire, quelle armée on envoie, parce que la dernière fois avec Kuldum ça s'est très mal passé, donc est-ce qu'on envoie un dixième des forces, est-ce qu'on envoie la moitié de nos forces, est-ce qu'on envoie toutes nos forces, enfin, il y a ce genre de... Parce que, en dehors de cette histoire, je trouve ça génial qu'on ait autant de détails dans, dans Chronicles, notamment sur euh, Chronicles volume 1, sur justement la manière de faire. On a presque l'impression d'avoir... Euh, D'avoir de, de la vie politique euh, zandalari avec euh, voilà, le fonctionnement, boum il y a eu un édit qui est passé, hop on va partir. Il y en a, je suis sûr, ça, ça, ça les fait chier, mais personnellement je trouve ça génial. Tellement de, de réalisme, même si le mot est un peu euh, une hérésie dans un monde d'héroïque fantasy mais tellement de cohérence en fait. Tu, tu sens le, le poids administratif, etc. Quoi. Et ouais, un empire de cette taille, bah oui, forcément, il y a ce genre de, de phénomène qui va arriver, de, de ce genre de, de construction politique qui va se mettre en place. Et finalement c'est le parti belliciste, hein, c'est le parti qui est tout simplement euh, avec à sa tête Mengazi, Mengazi qui est tout simplement l'un des descendants de Zulatra, hein, Zulatra on avait déjà évoqué, c'était le chef du conseil Zanchuli lors de, lors de la défaite d'Uldum, et c'est aussi probablement un des points qui fait que Mengazi... Euh, et lui il veut la guerre, hein. il veut la guerre, il veut récupérer ça par les armes. Mais surtout, il est convaincu de toute façon que les Pandaren, en tant qu'esclaves, auront probablement beaucoup de ressentiment à l'égard des Mogu et ne tiendront pas, ne respecteront pas les promesses, les engagements qu'avait tenus Leichan, qu'avait euh, en tout cas, euh, qu'avait gravé Leichan. Donc Mengazi pense que euh, voilà, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas, les Pandaren euh, ne, ne se soumettront pas à, à leurs exigences. Donc sur ordre du conseil, après des, des années, hein, c'est vraiment des années de délibération, c'est quasiment même une centaine d'années de délibération, je crois qu'il y a une centaine d'années qui s'écoule entre la fin de l'Empire Mogu et le lancement de l'offensive Zandalari, donc vous imaginez, il y a eu aussi, parce qu'une fois que l'ordre euh, le, que justement ça y est la guerre a été proclamée bah, il faut que les armées se mettent en marche il faut qu'elles se préparent il faut qu'elles se mettent en branle euh, on est sur le milieu de l'ancien continent enfin il y a tout euh, il y a tout un, un voyage à traverser il faut équiper, les, faut équiper les troupes etc donc ça prend beaucoup de temps on se rend pas compte comme ça toujours mais ça prend énormément de temps et au final l'armée va enfin recevoir l'ordre officiel de lancer l'offensive sur l'Empire Pandarène. Ils ne feraient euh, justement pas l'erreur de leurs anciens alliés mogu, ils ne sous-estimeraient pas les Pandarènes, pas question de sous-estimer euh, les, les Ursidés qui ont réussi à euh, démolir les, les mogu de l'intérieur. Donc on va vraiment frapper, euh, frappe surprise, une frappe très rapide, très forte, très violente. L'assaut va du coup être très soudain pour l'Empire les, les, Pandarène qui vient de naître, hein, qui a même pas une centaine d'années. Donc pour eux, c'est direct, c'est soudain et c'est surtout dévastateur. Venant du nord, hein, puisque Zandaris est situé au nord de, de, de l'ancien Empire Mogu et du nouvel Empire Pandarène, ils viennent pour justement les terres promises par les donc au nord de Kunlai qui ne sont pas disponibles en jeu d'ailleurs, puisque bah, c'est des terres maintenant qui sont sous l'eau, mais euh, ils veulent justement récupérer ces terres promises, les terres fertiles du nord de, de, de Kunlai. ce sont donc pas dans les montagnes, hein, dans les versants, mais le versant nord, et au final, eh euh, l'armée Zandalari va jouer notamment sur l'effet de surprise, comme je l'ai évoqué juste avant, mais ils vont frapper aussi très vite grâce à leur cavalerie, euh, leur cavalerie à la fois terrestre mais aussi aérienne, et l'ennemi est, est complètement désemparé. Euh, la cavalerie, notamment, basée, hein, composée de, de, de, de ce que... Vraiment des dinosaures. Hein, euh, eh bien, euh, c'est tout simplement... Il ne faut, faut, faut pas oublier en plus le soutien des Loa pour les Andalari, Et le jeune Empire Pandaren, il se distingue des Mogus parce que bah, les Mogus, c'était la force qui était le principal ciment de l'Empire Mogu. Chez les Pandaren, ce serait plutôt la tolérance. Et euh, on n'a vraiment pas envie de reproduire les erreurs de, de, de leurs anciens euh, maîtres. Donc... On veut vraiment y faire un changement profond de manière de mentalité et autres. Donc en fait, bah, et en plus l'Empire est tout naissant donc on n'a pas encore bien tout prévu Et euh, bah, ils s'attendaient pas à un assaut pareil Venant des Andalari avec lequel eux ils n'ont pas eu vraiment de contact Et surtout ils n'ont pas d'armée de métier en fait c'est con, mais ils n'ont pas d'armée de métier. Et faut pas oublier, euh, faut pas oublier que leur principale préoccupation pandarène, il peut y avoir des révoltes, il y a encore des clans euh, mogu qui ne s'avouent pas vaincus, donc il faut aller les mater. Euh, on a également euh, de, de, de l'instabilité parfois entre les différentes races. Hein, les, les Ozen et les Jinyu peuvent toujours pas se saquer. On a les Yungul qui parfois pètent un plomb. Euh, c'est encore un peu compliqué. Et surtout, surtout, surtout, c'est pas parce que les pandarènes ont renversé les mogu, que ça change quoi que ce soit pour les mantides. Les cycles mantides continuent, toutes les centaines d'années, ils reviennent, ils arrivent sur le mur, ils fracassent tout et ils ils sont pas prêts d'abandonner. Donc pour les pandaren, bah c'est vrai qu'on s'attend pas du tout à un assaut. Et comme il n'y a pas d'armée de métier, ah bah c'est une percée extrêmement rapide hein, que font les forces d'Andalari. Et ils commencent, hein, ils viennent du nord de Kunlai et ils franchissent. Euh, le, le, ils, justement ils arrivent à atteindre le, quasiment le cœur de l'Empire Pandarène et le cœur a été déplacé ce n'est pas le Val de l'Éternel Printemps pour les Pandarènes mais c'est la forêt de Jade. Et alors probablement dans des anciens bâtiments, euh, Panda... enfin des anciens bâtiments Mogu, très probablement, hein, des ruines aujourd'hui dans, dans le jeu, World of Warcraft. Mais euh, du coup, bah, c'est dans la forêt de Jade. Et comme je le disais, le gros gros problème pour les Pandaren, c'est l'absence d'armée de, de, de, de métier et aussi le fait que les troupes, les, les rares, on va dire, forces armées de l'empire Pandaren constituées de moines, notamment hein, de moines de Chouen, bah en fait, les mecs ont une mission impériale, c'est de protéger le mur, protéger les chines du serpent. Hein, on n'envoie plus des esclaves sur le mur, maintenant on les remplace par des moines. Et c'est leur, euh, leur, euh, leur, leur principal rôle, c'est de repousser les Mantides. Donc ils ont encore une fois toujours les cycles Mantides dans la tronche. Je l'ai déjà dit, hein, je ne vais pas revenir dessus, mais les, Mo, les, les Mogus, etc. Donc en fait, ils sont quasiment à l'opposé, hein, ils sont à l'ouest de la Pandarie. Complètement, oh, il y a aussi les, sor... les Soroc hein, qui viennent casser les noisettes, hein, donc, euh, et ça c'est au sud, donc ils sont complètement à l'opposé de, de la menace directe composée euh, des armées en Alari. Donc... Ils essayent de se rassembler en urgence, le problème c'est que quand c'est fait dans l'urgence, bah, c'est pas fait proprement, on n'a pas assez de monde, hein. il y en a encore beaucoup qui sont euh, stationnés sur le mur, donc les forces des moines pandarennes qui arrivent, hein, euh, eh bien, elles vont complètement être euh, en infériorité numérique vis-à-vis -vis des armées andalaries, et euh, les pandarènes vont essuyer défaite sur défaite, hein. c'est vraiment euh, terrible, et notamment l'un des facteurs qui euh, fait remporter les batailles, c'est la supériorité aérienne des Andalaries, notamment les chaucheurs de terreur dactyles, qui sont pas des dinosaures d'ailleurs, <rire> je rappelle, c'est ptérosaures donc c'est cousin des dinosaures, et euh, oui, apprenez aussi en paléontologie hein, sur cette vidéo, et également tout simplement les chaucheurs de chauves-souris, euh, Zandalari, qui vont, euh, qui vont aussi faire la différence. Donc c'est des moments hein, où les, les, les, les moines sont, sont complètement désemparés, et la chute, l'Empire est sur le, le bord du, au, au bord du gouffre au niveau de sa de de la défaite militaire totale, de la capitulation totale, donc euh, la brillante stratégie d'Andalari, au final, elle fonctionne très très bien. Sauf que le problème, c'est que ça va être aussi la clé de leur défaite, puisque en attaquant les différentes provinces de la forêt de Jade et le cœur de l'Empire Pandaren, eh bien, la plupart des Pandaren vont tout simplement euh, fuir ou constituer des milices. Mais en plus des milices, il va y avoir tout simplement une pandarène qui va être jetée dans les, dans les tourments de la guerre, et cette pandarène s'appelle Jiang. Et Jiang, eh bien, euh, elle a une particularité parmi les autres pandarènes, c'est tout simplement que, euh, contrairement à son peuple qui voit euh, ce, ce qu'on qu appelle nous plus communément les dragons, mais ce ne sont pas des dragons, ce sont des serpents-nuages, et euh, les serpents-nuages sont très très mal vus en pandarie, parce que, et eh bien ils peuvent amener la destruction dans leur sillage et donc bah, les pandarennes voient très très mal ces créatures mais elles ne les comprennent pas au final. Et Jiang et eh bien elle s'est liée d'amitié avec un de ces serpents nuages qui euh, était orphelin hein. lors d'une violente tempête euh, sa mère a été tuée et sa, sa portée a été détruite. C'était le seul œuf euh, survivant et du coup et eh bien c'est un petit serpent nuage qui euh, n'avait pas plus rien, qui était quasiment destiné à mourir sans l'intervention de Jiang. Ce qui fait que Jiang, eh bien, va prendre le petit serpent nuage, où son, va, va, va l'élever un petit peu comme un, comme un animal de compagnie et au final, ce petit serpent nuage, elle va l'appeler l'eau. Euh, oui, comme la loi. Et il va la ramener, la loi. <rire> Puisque ce jeune serpent nuage, eh bien, va devenir un petit peu une, euh, son, son, son familier. Son, son, son animal personnel mais il y a une profonde amitié qui lie euh, tout simplement la pandarène et le serpent nuage et justement et eh bien lors d'une bataille lors d'une bataille qui était euh, qui était quasiment euh, perdue, enfin, qui était en train d'être perdue par par les moines et eh bien euh, elle euh, fait fi des préjugés de son peuple et elle va chevaucher l'eau <rire> elle va chevaucher tout simplement le serpent nuage et lors d'un de ses assauts et eh bien son intervention va tout simplement changer le cours de la bataille et sauver euh, l'armée pandarène, enfin, l'armée, les moines tout simplement, les défenses pandarène. Donc en renversant justement le cours de cette bataille, eh bien, son courage va également, euh, l'image de Kang un petit peu, son courage va inspirer les autres pandarènes qui vont ouvrir les yeux un petit peu sur, sur ces créatures qu'il qu méconnaissait au final. Et c'est là que va se créer tout simplement l'ordre du serpent nuage, euh, qui a toujours d'ailleurs son, son QG euh, dans la forêt de Jade. Et c'est là que certains pandarennes eh vont se lier aussi d'amitié avec les, les, les serpents nuages, comme euh, à, à l'image, on va dire, et hein, sous la tutelle bienveillante de Jiang. Et ça c'est quelque chose de très important parce qu'avec maintenant l'ordre du serpent nuage, et le renfort bien sûr des armées. Euh J'allais dire, mais encore une fois, c'est pas vraiment désarmé. Le choix de mots est, est impromptu de ma part et pas bon, et surtout incorrect. Mais la nouvelle force de frappe pandarène et eh bien elle va tout simplement retourner l'équilibre des forces. Euh, le cours de la guerre est en train de changer. Hein, la supériorité aérienne des, des Andalari maintenant est, est prise est complètement euh, enfin, ils s'y attendent pas non plus en fait. Hein. et Encore une fois, la stratégie très rapide des Andalari, des Andalari se retourne contre eux parce que bah, les serpents de jade et les, les, les, les chevaucheurs de serpents de jade vont frapper aussi très vite et très fort, et les Andalari n'étaient pas prêts euh, à affronter cette, euh, cette nouvelle menace, et les trolls vont petit à petit eh bien, essuyer défaite sur défaite, ce qui inverse complètement le cours de la guerre. Et au final, pris à la gorge, les trolls vont prendre euh, la décision je dirais, de dernier recours, Semengazi, hein, le dirigeant des, de, du conseil Zanchuli, qui dirige l'expédition, va choisir la solution de dernier recours, à savoir... Ressusciter Leishen comme son ancêtre avant lui euh, devait le faire, un hein, Zulatra mais qui a été tué à Oldum, mais comme c'était prévu, eh bien lui aussi euh, il va essayer de faire, de tenir ses promesses vis-à-vis -vis des Mogu et essayer de, tout simplement de rester Leishen puisque seul un dieu pourrait, euh, avec le soutien de Leishen, c'est le soutien d'un dieu directement, et eh bien il pourrait renverser le cours de la guerre une nouvelle fois. Mais au final, lors du rituel de résurrection, eh c'est Jiang qui va frapper directement, hein, directement mettre fin au rituel, en tuant eh bien, les, les ritualistes présents, mais surtout en tuant tout simplement Menghazi lui-même, ce qui fait que ça coupe tout simplement le rituel en pleine, euh, en pleine invocation, ce qu'elle qu va faire au péril de sa vie, puisque Jiang va se sacrifier pour pouvoir arrêter Menghazi et tuer euh, Menghazi. Victoire militaire tout simplement donc des, euh, des pandaren. De l'Empire Pandaren. Et je le rappelle d'ailleurs, l'Empire Pandaren, c'est tout simplement un empire qui est.. Euh, qui n'est pas basé que sur. On va dire. Une race, même si on l'appelle ça l'Empire Pandaren, il y a aussi des empereurs Jinyu, il va y avoir des empereurs, alors je crois pas qu'il y ait des empereurs Ozen par contre, mais il y a des empereurs Jinyu et en tout cas il y a des empereurs, et surtout des, impre... des empereurs Pandaren, mais il y a aussi des empereurs Jinyu. A côté de ça, donc les Andalari vont essuyer un nouvel échec, hein. Enfin, la guerre est terminée, les, les Andalari sont repoussés hein, de le... de... du nouvel Empire Pandaren et vont devoir repartir à Zandalar. La, la queue entre les jambes, hein, l'armée a échoué une nouvelle fois. C'est un nouveau revers qui suit les, les Andalari après Uldum. Maintenant, c'est tout simplement la défaite contre l'Empire Pandaren. Et c'est un, un nouveau revers qui va être véritablement dramatique. Euh, nouvel échec retentissant qui va tout simplement faire euh, continuer l'enfoncement petit à petit, la décadence de l'Empire Zandalari qui euh, est passé d'un des empires les plus, euh, les plus importants et l'un des plus puissants euh, de son époque à une force d'ordre je dirais secondaire ou en tout cas il faut toujours la prendre en compte mais c'est pas des, la première puissance mondiale on va dire donc l'ordre l'ordre justement mondial va être sur le point d'être bouleversé puisque avec la décadence des Andalari un nouvel empire va euh, se dresser et l'ironie de la situation l'ironie dramatique de la situation c'est que euh, ce nouvel empire qui va se dresser et bouter les Andalari une, encore une fois eh bien c'est tout simplement une menace qui va venir de leur propre espèce, à savoir les trolls sombres qui vont devenir tout simplement les elfes de la nuit, les cales d'oreille. On y reviendra donc dans une prochaine vidéo. Ce sera euh, les prémices de la guerre des anciens. Pas encore la guerre des anciens, mais les prémices de la guerre des anciens. Par contre cette vidéo, elle arrivera pas tout de suite puisqu'on va continuer les vidéos annexes de Mist of Pandaria. Et c'est justement euh, la prochaine qui va euh, concernant. Donc ce sera la prochaine chronologique, les prémices de, de Pandari, mais c'est pas encore vraiment la. c'est pas la suite. Pour, pour nous puisque la prochaine sera sur euh, encore une fois des annexes de Mister Pandaria à savoir les fardeaux de Shao Ao donc ce sera euh, encore une fois très important parce que il va y avoir aussi des dynasties dans l'Empire Pandaren qui vont s'écouler hein, qui vont euh, se succéder les, les unes envers les autres des empereurs Jinyu comme je l'ai déjà dit et au final on s'attardera sur le dernier empereur de la lignée impériale Pandaren euh, qui s'étire sur euh, une période à peu près de 2000 ans et au final et c'est hao qui va justement eh bien, avoir un impact très profond sur l'avenir et de ce qu'on va appeler la Pandarie plus tard, puisque euh, cette période se déroule pendant la guerre des anciens, donc ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, il y avait euh, deux gros événements, à savoir la chute de l'Empire Mogu et euh, le, le conflit entre les Andalari et les Pandaren, et cette période, eh bien, elle a été compliquée, parce qu'en dehors de ce super artwork, euh, je crois que c'est du Peter Lee d'ailleurs, de Chronicle, c'est vrai qu'on a très peu euh, malheureusement d'images de l'époque et c'est encore pire pour la période qui arrive avec les prémices et euh, l'essor de l'essor la... d'Ashara, l'essor de, de, de l'empire d'oreille. Et les guerres, les luttes entre l'Empire Elfe euh, de la Nuit face aux autres euh, Empires Trolls, bah là c'est simple, il n'y a aucun artwork en fait. Hein, donc euh, On travaille sur une période qui est super intéressante, mais qui malheureusement a très peu de visuels. Et euh, si vous saviez à quel point ça a été dur de trouver un visuel de Pandaren juste blessé ou triste. Ça a été une galère pas possible donc si jamais il y a des artistes parmi vous qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas, c'est une période qui est vraiment géniale, donc n'hésitez pas à faire des représentations de cette période. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aller dans les descriptions pour voir les différentes vidéos que vous avez pu peut-être manquer. Il y a également les sources et les, mes propres réseaux sociaux, mais surtout ceux aussi d'Evanessor, hein, qui m'a beaucoup aidé à faire cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller le soutenir sur euh, Twitch, sur euh, YouTube. Hein, il a sa propre chaîne YouTube, Evanessor. Et également tout simplement Facebook, Twitter. Voilà, plein de bisous. à bientôt pour de prochaine vidéo. Et les fardeaux de ciao. Oh, bisous. Bonjour, c'est Jiang. Je suis une petite pandarène. Et je vous invite bien sûr comme mon fier destrier que vous voyez à l'écran, l'eau. Bon. Eh bien n'hésitez pas à aller suivre euh, Malianir sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. N'oublie pas de liker et de partager cette vidéo autour de toi. Oui, vous avez vu les mignons de eh ben, ils ont une histoire un peu dure quand même. Hein pas facile. Voilà, bisous.